Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo liée à Mist of Pandaria, à l'extension Mist of Pandaria. On y reviendra, hein, le Mist of Pandaria, qui est dur à dire en français, même en anglais d'ailleurs. Ah, donc, on va parler un petit peu d'un euh, événement qui s'appelle... Euh, qu qu intitulé Les Fardeaux de Shao hao Alors, à la base, c'est tout simplement toute une série de cinématiques euh, qui ont été faites par Blizzard concernant le personnage de Shao hao On va revenir plus en détail parce qu'en fait, bah... A la base, j'avais pas prévu de faire une longue vidéo, mais il est vrai que c'est euh, un événement qui est assez intéressant pour parler de plein de thématiques, notamment de euh, ce qu'on appelle le chat ou les chats, euh, qu'on va voir après, également la formation de la pandarie, etc. etc. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important euh, pour l'extension Myst of Pandaria. Notamment un petit peu pour préparer aussi la vidéo sur les Pandaren vraiment dédiée aux Pandaren Et encore une fois, eh c'est une annexe de Mist of Pandaria et j'espère euh, qu'elle vous plaira. En plus, l'époque est assez intéressante comme on va euh, y venir euh, juste après. Puisque, en fait, tout simplement, Shao Hao, c'est qui Et ça se passe quand hein, C'est tout simplement euh, l'empereur un empereur de Pandari, donc euh, un empereur de la lignée impériale Pandaren Alors quand je dis la lignée impériale Pandaren c'est... on va y revenir après il y a plein de dynasties d'empereurs euh, de, de ce qu'on appelle l'Empire Pandaren et dedans il n'y a pas que des Pandaren mais voilà, lui en tout cas est Pandaren et euh, cette période donc elle euh, commence à peu près, enfin euh, là où Shawao commence c'est tout simplement à l'époque de la guerre des anciens donc 10 000 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres à savoir Warcraft 1 donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, hein, la période de la guerre des anciens c'est toujours très très très très cool et euh, moi je vous conseille personnellement de regarder du coup l'ensemble des vidéos liées justement fardeau de Shao-Hao, hein, vous avez euh, la première partie qu'on oublie un peu, la partie 0 qui est euh, l'introduction. Ensuite, euh, fardeau 1, enfin épisode 1, fardeau épisode 2, fardeau 2, etc., etc. Je vous mettrai tout ça dans la description. C'est plutôt, euh, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, mais je comptais pas. À la base, je... enfin le problème c'est que c'est trop long, c'est 24 minutes de vidéo juste les toutes les unes collées aux autres. Donc on va éviter de, de, de faire tout ça en plus d'analyser euh, toutes les cinématiques. Donc je vais plutôt en profiter pour faire à la fois une analyse, un décryptage des cinématiques, mais surtout euh, en profiter pour faire véritablement un épisode Histoire d'un héros sur justement ce, cette période. Alors, petit rappel au niveau du contexte, on est sur le premier court-métrage, ce qu'on appelle en motion comics, c'est-à-dire en dessin animé, euh, véritablement hein, des dessins animés. Et c'est tout simplement le premier. La série des fardeaux de Shao Hao a lancé, on va dire, ce, cette ouverture, qui a continué jusqu'à aujourd'hui hein, avec euh, toutes les extensions donc on a commencé à Mist of Pandaria avec les fardeaux de Shao -Ao, qu on oublie qu'on a tendance à oublier puisqu'on a tendance à dire que c'est World of Draenor qui a commencé avec les seigneurs de guerre euh, et du coup bah là vous le voyez euh, l'épisode sur Kargat ensuite nous avons les présages à Légion hein, qui sont en dessous prémices pour euh, Battle for Azeroth, j'ai tendance maintenant à tous les appeler les prémices parce que je trouve que ça marche très très bien c'est généralement avant l'extension que ça sort et les éternités, hein, les courts-métrages d'animation qu'on a pu voir, les éternités, pour Shadowlands, histoire d'introduire les quatre congrégations. Donc ça c'est assez intéressant parce que, en fait, toutes ces cinématiques en animation que vous avez pu voir, précèdent, c'est pour ça que je les appelle souvent les prémices, parce qu'à BFA, bah, c'est vrai que ça portait très bien son nom, c'était souvent les prémices de la sortie de l'extension. Pour présenter les personnages importants, présenter un petit peu les événements importants et les thématiques importantes liées à l'extension. Alors que, au final, eh bien, pour Mist of Pandaria, les fardeaux de Chao Hao n'est pas sorti avant l'extension. Et qui est pourtant vachement important parce que dans, à la fin des cinématiques, on te présente vraiment un petit peu la Pandaria et beaucoup de, de choses euh, importantes de la Pandarie. Donc ce qui est assez intéressant. C'est que c'est sorti à peu près à la, entre la transition entre la 5.3 et 5.4, donc euh, quasiment juste avant le, le siège d'Orgrimmar et donc la fin de l'extension. Ce qui est très étonnant, parce que si vous regardez la fin des Fardeaux de, la, de, de, de Chao, on vous dit bienvenue en Pandarie presque. Et avec Evan et hein, qui m'a qui m'a aidé également, qui m'a beaucoup aidé à faire cette cette vidéo et qui est d'ailleurs lui un petit peu qui a poussé à faire plus qu'une analyse de cinématique. Euh, et il a bien raison. Au final, c'est tout simplement on pense qu'il y a eu un retard sur la production, et que ça aurait dû sortir bien avant, et que finalement c'est sorti en retard. Euh, ça nous semble vraiment être euh, un retard de production, mais ça, on, on s'appuie sur rien, hein, c'est que des impressions. C'est quand même assez étonnant, et ça vous présente vraiment la Pandarie, les zones aussi euh, de la Pandarie et tout. Ça, ça, ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui te présente plus... Euh, qui remet le contexte aussi avec la guerre des anciens, etc. Donc comment la Pandarie est devenue scalée. Présentation des brumes de Pandarie, tout ça, tout ça. Donc c'est vraiment bizarre de sortir ça en fin d'extension, je trouve. Ça, ça a pas trop son sens. Donc euh, on vous présente tous les chats et au final, euh, au final l'extension, euh, bah, vous les avez déjà battus, quoi. Donc c'est vraiment étonnant, je trouve. Euh, mais ça reste, ça reste bien sûr très intéressant et donc je vous les conseille en dans la description. J'ai dit en miniature, dans la description. Donc, revenons un petit peu sur le contexte, euh, puisque Shao Hao est euh, un empereur qui succède à de nombreux empereurs et de nombreuses dynasties, puisque à la fin, on a vu la dernière fois dans une autre vidéo, l'Empire Mogu et la fin de l'Empire Mogu avec la révolte de Kang, hein, la vidéo sur la fin des empires, eh bien, euh, il y a des dynasties pandarennes qui vont se succéder avec différents empereurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a qu'un qu seul nom de dynastie, et ça, cette période s'étale sur 2000 ans. 2000 années où, justement, là, bah, plusieurs dynasties vont se, vont se succéder, etc. Et on ne connaît qu'une seule dynastie, c'est la dynastie des euh, pattes du Tonnerre, donc les Senderpao. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, on n'a pas que des Pandaren en empereur. C'est pour ça que c'est toujours important. L'Empire Pandaren, c'est Pandaren, mais pas que. Et du coup, il y a des empereurs Jinyu, comme vous avez le nom, hein, Racharom, un empereur au zen, Riktik, qui est connu pour avoir eu un, pour avoir un règne très très court, euh, Ku, Chu et bien sûr Shao Hao, qui va nous intéresser dans cette vidéo. Euh, mais sinon voilà, c'est que des règnes. Sinon, en fait, on a une seule dynastie et sinon c'est que des règnes d'empereurs différents. Donc c'est vrai que c'est quelque chose euh, d'important à retenir parce que souvent on dit l'empire Pandaren et les empereurs Pandaren, mais au final, bah, dans les empereurs Pandaren, tu as euh, des empereurs qui ne sont pas que Pandaren. Donc c'est vraiment multiracial. On est donc tout simplement, 2000 ans après la révolte de Kang donc et la fin de l'Empire Mogu, euh, nous sommes sous le règne de l'Empereur Shao, ça je pense que vous l'avez compris. Et comme on l'a dit juste avant, c'est une période qui va connaître de très nombreux troubles, euh, puisque c'est la période que l'on appelle Guerre des Anciens. Je vous en avais déjà parlé, je vous en ai déjà un petit peu tease avec la vidéo sur la fin des Empires. La Guerre des Anciens, c'est ce qui va nous... Après le gros... Chapitre Mist of Pandaria, la guerre des anciens, c'est quelque chose qui va nous, <rire> nous demander beaucoup de temps à préparer parce que c'est une période génialissime, c'est une période très intéressante de l'histoire de Warcraft et euh, où il y a beaucoup beaucoup de thématiques et il n'est pas est fort à parier que dans, dans le futur de, de la licence Warcraft on revienne sur d'autres événements pour aussi euh, légitimer, enfin, légitimer certains, certaines nouveautés et autres en reprenant un petit peu des épisodes de la Guerre des Anciens. C'est c'est pas c est, c est, c est, On le voit très bien avec Légion, par exemple, avec les Sacres Nuits et les Ben hein, bah on, on récupère certains, certains trucs de la Guerre des Anciens qui étaient un peu évoqués et on va un petit peu euh, le développer pour justement le ramener un petit peu à l'époque actuelle. Donc ce qu'on appelle la Guerre des Anciens, pour faire un, un bref résumé, euh, c'est tout simplement la première invasion de la Légion Ardente, donc des démons de la Légion Ardente qui arrivent, qui déferlent sur Azeroth. Et ça, donc c'est un affrontement au niveau planétaire, hein, puisque c'est une, une invasion planétaire de la part des, des démons. Il faut bien se rappeler de quelque chose aussi, c'est que c'est à la base les elfes de la nuit qui ont ouvert le portail permettant aux démons de débarquer sur Azeroth et de menacer l'existence même de la vie sur la planète. Donc c'est quelque chose d'assez important, si vous voulez, en attendant, la période de, en attendant les vidéos sur la guerre des anciens, si jamais vous avez soif de cette connaissance et que vous voulez euh, l'avoir, un petit résumé, euh, vous pouvez tout simplement regarder ma vidéo sur le prémice d'Achara, où je recontextualise un petit peu, pas forcément trop dans le détail, mais je recontextualise pas mal la guerre des anciens. Voilà, je vais essayer d'éviter de faire trop de détails sur la guerre des anciens à cette période. Mais voilà, il faut bien euh, se rendre compte qu'il y a une menace d'invasion planétaire, sur l'ensemble du monde. Donc forcément, les pandarènes sont également concernés par ce problème. Donc le conflit apocalyptique que j'évoque, la guerre des anciens, c'est tout simplement hein, la, la menace, dans, la menace du, du flot des démons ininterrompus qui débarquent sur, sur Azeroth. Et les terres de l'empire pandarène sont également concernées. Elles ne sont pas menacées directement dans un premier temps, mais euh, bah, au, fil, euh, au fur et à mesure, avec euh, la propagation euh, de, de l'invasion ardente, j'ai envie de dire, eh bien, L'Empire Pandaren est confronté, sachant que géographiquement, je ne vous ai pas fait une carte de l'ancienne Kalimdor, mais euh, l'Empire Pandaren est au sud, au sud du noyau de l'invasion, j'ai envie de dire du, du cœur de la tempête. Parce que le cœur de la tempête, c'est vraiment le centre avec le maelstrom, hein, ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle euh, le, tout simplement. Euh, le puits d'éternité, donc c'est quelque chose de très important puisque ça concerne quand même les pandarènes un peu de loin mais ça les concerne aussi bien sûr. Et la menace mondiale va avoir forcément des conséquences partout sur le monde hein. et là encore une fois je vous redirige vers la vidéo sur Ashara, hein, sur le prémisse Ashara. Euh, qui est dans la playlist Battle for Hazard si jamais vous avez du mal à trouver mais sinon vous tapez Ashara et normalement il n'y a pas de problème sur euh, le moteur de recherche de la euh, chaîne. Ensuite donc... Ces cinématiques, c'est euh, comme les prémices de Battle for Azeroth et comme d'autres vidéos, euh, justement, de courts-métrages, elles sont narrées. On a un narrateur qui vous parle de certaines choses et ce narrateur, eh bien, attention, très important, on a tendance à l'oublier, c'est un point de vue. C'est le point de vue du narrateur. Et ce narrateur, c'est pas un narrateur omniscient qui sait tout, etc. C'est un narrateur qui vous raconte une histoire. Donc, il vous raconte soit du point de vue interne, soit du point de vue externe, mais c'est le personnage qui vous raconte une histoire. Ce qui fait que ce que vous voyez à l'écran, peut-être un petit peu romancé ou en tout cas édulcoré pour correspondre à la vision du narrateur. Alors bien sûr, les scénaristes peuvent se permettre des, des libertés grâce à ça, hein, grâce à ce point, mais c'est quelque chose d'assez important. Et ici, sur les fardeaux de Shao Hao, le narrateur des vidéos, c'est le chroniqueur Shaw. Chroniqueur chaud du coup, qui est un contemporain euh, de, de la plupart des héros de Warcraft et de nos personnages, tout simplement, puisque c'est un personnage que l'on rencontre à Mist of Pandaria dans le jeu. Donc c'est un, un historien pandarène euh, qui fait partie de l'ordre des chroniqueurs, on en a déjà parlé dans la vidéo sur Kang, et du coup c'est pas vraiment la réalité, c'est très romancé, c'est très poétique, et bien sûr l'autre point c'est tout simplement qu'on a l'impression que ça dure même pas une heure, alors que... La, le, les fardeaux de Shao, c'est quelque chose qui a vraiment existé, qui est narré également en jeu et autres. Hein, notamment, vous avez plein de petits bribes de l'or pour vous parler de cette période. Ça a duré. Euh, donc, il y a vraiment une différence entre la version romancée et ce qui s'est passé. Sachant que les deux sont d'un certain point de vue, donc on n'a pas forcément. L'idée, c'est d'essayer de rattacher un petit peu les deux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, je vais pouvoir analyser par rapport aux vidéos sur Shao que vous avez regardées au préalable. Hein, je vous invite vraiment à les regarder. Et ensuite, eh bien, vous donner aussi des détails qu'il manque dans les vidéos de, de, des fardeaux. Et parfois, les vidéos des fardeaux rajoutent des choses qui ne sont pas aussi dans les détails justement de ces, de ces, de ces événements en jeu, in-game. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, par exemple, bah, un seul épisode s'écoule sur des mois. Ce qui fait que l'ensemble de, des pérégrinations de Shao -Ao, représentent potentiellement des années, en fait, euh, contrairement à, à ce qu'on peut, qu peut voir justement dans la cinématique, enfin dans les cinématiques d'ailleurs, donc c'est quelque chose d'assez important. Euh, Shao Hao, c'est un véritable mythe pour les c'est quand je dis mythe, c'est vraiment la légende des Pandarennes, mais il a vraiment existé, hein, Shao Hao. Bien sûr, il y a des visions romancées, on a un petit peu refait le personnage pour lui donner beaucoup beaucoup de, de points forts et vraiment le dépeindre comme un grand héros de l'histoire rennes mais c'est un mortel de chair et de sang qui a cherché justement à faire de son mieux lors d'une période que j'ai évoquée, une période qui est vraiment très riche en rebondissements, qui voit justement de graves troubles dans le monde et dans l'Empire aussi de Shao -Ao. Parce que Shao est un empereur, encore une fois. Donc en tant qu'empereur, il doit protéger son peuple, il doit protéger sa patrie, etc. Et il doit faire des choix qui sont extrêmement difficiles. Donc c'est vraiment une vision qui est romancée de sa vie et de ses actes. Je préfère le redire. Et je tiens à le rappeler aussi, comme la plupart des prémices. Par exemple, le prémice d'Ashara, si vous avez regardé ma vidéo sur le prémice d'Ashara, hein, quand le, les démons et l'invasion de la Légion Ardente arrivent, il fait pas un super ciel, et on n'est pas à Mykonos, hein, enfin plutôt Santorin d'ailleurs, on n'est pas à Santorin. il fait beau, il fait tout, tout calme, hein. pas du tout, hein, c'est pas du tout ça. Et J'aurais tendance à le dire comme la... Comme tout simplement la cinématique de Sylvanas aussi, avec les champs de tulipes, tout ça, tout ça. Euh, c'est romancé. pareil, Jaina, c'est pas une nécromancienne, hein. elle parle pas à son père mort, fantôme, qui lui dit euh, « Tu vois la clé là-bas, vas-y ça, » Ça marche pas comme ça, hein. ça, ça fonctionne pas comme ça. Donc c'est des visions romancées. Euh, ça marche pour quasiment tous les prémices. Peut-être qu'on en fera une vidéo un jour de tous les prémices, justement, hein, ce que j'appelle les prémices. Donc les courts-métrages d'animation. Donc pour revenir à Shao Ao, qui est notre principal héros du jour, j'ai envie de dire, euh, il a étudié, donc en tant que jeune empereur, il a étudié justement et euh, en fait, faire en sorte, tout simplement, euh, quand je dis étudier, c'est vraiment la plupart des arts, des lettres, etc., tout simplement, l'éducation classique, j'ai envie de dire, pour devenir souverain, donc une éducation de lettré tout simplement, ce euh, qui en fait un dirigeant instruit et lettré donc avec pas mal de connaissances. Et lors de ses études il va se lier d'amitié, euh, ce qui est assez intéressant parce que c'est dans la forêt de Jade, si je ne dis pas de bêtises, qu'il fait son éducation et il va rencontrer un Ozen euh, et qui va se lier d'amitié avec ce Ozen et ce Ozen sera connu plus tard sous le nom du Roi-Singe. Hein, euh pas d'inspiration bien sûr hein, évidemment hein, Sun Wukong, alors ce qui est intéressant c'est que dans Warcraft il n'est pas nommé ils auraient pu l'appeler Sun Wukong avec un Y hein, histoire d'être bien sûr différent du personnage de base hein. Coucou Odin, mais euh, non non il n'a pas, pas de nom, d'ailleurs ça aurait été intéressant de lui donner un nom mais il s'appelle juste le Roi Singe, on le référence sous le nom de Roi Singe et lors de son couronnement notre cher Shao Ao hein, qu'on voit ici va selon la tradition justement aller consulter l'oracle jinyu de l'empereur, l'oracle en chef, l'oracle personnel de l'empereur, afin de recevoir la bénédiction, hein, comme un peu le sacre, comme un sacre où les, les rois de France allaient tout simplement à Reims pour se faire sacrer roi. Et ben là c'est un petit peu euh, la même tradition pour les empereurs, c'est d'aller voir l'oracle et euh, l'oracle leur donne leur avenir et généralement l'avenir c'est euh, oui tu auras un long règne noble, noble empereur, euh, tout va bien se passer, euh, oh là là, euh, la vie est belle, tout ça, tout ça. Et là, le truc, c'est que justement, selon la tradition, il va faire cette, euh, ce, ce petit pèlerinage et, mauvaise surprise, <rire> mauvaise surprise, l'oracle, il a une vision. Et cette vision, elle est pas du tout... c'est euh, est le plus beau, c'est le plus long règne, etc. Bien au contraire, Shao apprend de la bouche de l'oracle que son règne sera bref et que le monde va s'effondrer sous son regard impuissant. Alors, je vous laisse imaginer que l'empereur, il vient euh, la, la bouche en cœur, et il se dit « Ah, oh, c'est bon, il va me faire, il va me lire dans les mains, il va me dire « Ah, oh, c'est beau, c'est cool, tout ça, tout ça. » Et le mec, il apprend que sous son règne, eh bien tout va être détruit et que le monde va, va s'effondrer. Je pense que n'importe quelle personne, hein, à sa place, se prend un grand coup de déprime dans la tronche. Hein. <rire> c'est pas la meilleure journée de sa vie, on va dire. Donc, euh, il va logiquement plonger dans, un, dans, un certain, euh, dans une certaine mélancolie, dans un certain... Euh, dans, une, dans un certain désespoir petit à petit, puisque, euh, il est pris de court, hein, il est pris de court, il est pris à la gorge, il sait pas quoi faire en fait. enfin Lui il, il s'est toujours dit que son règne allait être tranquille, il a toujours aspiré à un règne assez tranquille où chacun pourrait profiter de la vie euh, pleinement, et là euh, il apprend que tout va s'effondrer sous son règne à lui et que l'histoire va retenir de lui qu'un qu qu empereur qui a vu euh, tout euh, lui, lui tomber entre les mains, quoi donc c'est assez compliqué. Comme je l'ai dit, il aspire à une vie tranquille à la base. Donc, c'est pas du tout. Euh, on n'est pas du tout sur, sur quelqu'un qui cherche la gloire ou quoi que ce soit. Donc. Il va alors s'en remettre au, au divin, j'ai envie de dire, hein. il va tout simplement eh bien, euh, monter dans les.. Euh, à Kunlai, hein, monter dans les, dans, les, dans les montagnes de Kunlai, il va faire l'ascension, et il va tout simplement eh bien, euh, gravir le plus haut sommet de Kunlai afin de consulter justement euh, un astre vénérable, et pas n'importe quel astre vénérable, puisqu'il s'agit de Yulon. Et non, hein, vous ne rêvez pas, c'est bien Yulon qui va être consulté en haut des montagnes de Kunlai. Yulon qui est tout simplement le serpent de Jade. Donc hein, le, le serpent nuage vert que l'on voit hein, tout simplement ici. Et euh, l'astre vénérable eh bien, va l'exhorter tout simplement à se débarrasser de tout ce qui le pèse, à tout ce qui euh, tout simplement est en train de le, de, de le faire tomber un petit peu dans, dans, dans la dépression, à savoir ses fardeaux, d'où le nom fardeau de Hao Donc tout ce qui le retient, le tire vers le bas tout simplement. Et il va falloir que justement pour cela, il accomplisse une sorte de pèlerinage afin justement de, de purifier tout simplement son esprit et d'acquérir la sagesse nécessaire justement à la résolution des troubles de son règne. Et ça c'est quelque chose d'assez important, c'est vraiment justement acquérir cette sagesse pour pouvoir justement eh bien, régner du mieux qu'il peut. Donc redescendant de la montagne, l'empereur est déboussolé par les paroles de, de l'astre vénérable, hein, par Yulon, et il va alors consulter son ami, le roi singe, et euh, ce qui est quand même assez important, c'est qu'en plus de la menace directe de la Légion Ardente, eh bien il y a un autre trouble qui menace son empire petit à petit, un mal venu du fond des âges, à savoir le chat. Alors qu'on soit clair, le chat... C'est un être assez particulier. Alors, on a tendance, et je le dirai dans la vidéo, à l'appeler le chat, mais vous entendrez les deux souvent. Soit le chat qui incarne tous les chats, ou les chats directement, avec chacun incarnant, on va dire, euh, une plaie. Donc, je dirais la plaie de Pandari, si on peut me permettre l'expression. Donc... Revenons donc à une période, on va faire un petit retour en arrière, si vous regardez dans la, la playlist de Warcraft dans l'ordre chronologique, c'est tout simplement la fin de la période de ce qu'on appelle l'Empire Noir, où justement des millénaires auparavant, le titan Amantoul directement arracha euh, l'un des quatre dieux très anciens de la planète, à savoir Yarsharaj, le plus, le plus gros et le plus puissant d'entre eux. Yarsharaj fit arracher hein, de force d'Azeroth, hein, de la planète, ce qui va d'ailleurs laisser des cicatrices sur la planète, ça va déchirer le monde et ce qui est assez intéressant c'est que ça va créer un lac de sang au milieu de ce monde, un hein, lac de, de sang tout simplement du, de, de la planète, à savoir ce qu'on appelle le pluie d'éternité qui formera plus tard le Maelstrom et qui sera justement d'ailleurs la cause du début de la Guerre des Anciens puisque les démons vont se servir de, ce, de cette plaie, de ce sang pour, comme portail pour pouvoir rentrer sur Azeroth. Donc c'est un acte qui est très intéressant pour Mist of Pandaria puisque déjà c'est ce qui va créer à l'origine les fardeaux de Shao et la Guerre des Anciens. Donc c'est quelque chose d'assez important et justement des restes de la dépouille de Yarcharage vont tomber hein, tout simplement dans la région sud de l'ancienne kalimdor du continent unifié de kalimdor à l'époque hein, tout était ensemble et ça dans cette c'est dans cette euh, cet endroit d'ailleurs qui formera le val de l'éternel printemps et ces restes du dieu très ancien mort qu'est est Yarcharaj, eh et bien ils vont donner naissance à ce qu'on appelle le chat ou les chats et justement c'est pour protéger la vie et pour pouvoir garder ce val ancien que les mogu furent chargés de la protection du val et donc de la protection entre guillemets ou en tout cas plutôt de l'emprisonnement des chats. Et ça c'est très très important puisque les chats, c'est pas n'importe quoi. Les chats, c'est des manifestations physiques d'émotions négatives. C'est-à-dire que Yarcharaj étant mort, Yarcharaj est un dieu très ancien, parfois on a la simplification, on a l'impression, il y a cette idée reçue qui est que. Du Coup les chats sont Yarcharage, c'est pas le cas en fait. Yarcharage est vraiment mort. Les chats ne sont pas, on va dire, ne sont pas tout simplement une manifestation du dieu très ancien. C'est tout simplement l'essence, ce qu'il reste, de l'en fait du corps mort d'un dieu très ancien. On a tendance parfois à dire, comme c'était à Yarcharage, c'est Yarcharage directement. Non, c'est en fait un dieu très ancien, c'est tellement puissant dans l'idée. Hein, c'est pas pour rien que c'est le mot dieu est donné que même lorsqu'il est mort, il va encore avoir un impact sur le monde. Et c'est ce, ce, vi, ce, ce vide, c'est ce reste, c'est ces restes-là qui vont avoir, qui vont prendre, c'est cette puissance résiduelle qui va justement pouvoir euh, avoir un impact sur le monde. Mais ce n'est pas Yarcharaj directement. Et ce qui est intéressant, c'est justement qu'il n'y a pas de véritable individualité, comme je viens de vous le dire. Ils n'ont pas une profonde conscience d'eux-mêmes, ce c'est pas, pas des êtres... Euh, c'est pas un être qui se dit je suis Yarchara, je vais détruire le monde. Oh non, c'est pas le cas. Ce sont vraiment des agglomérats d'énergie de couleur noire et blanche qui ne sont que les vestiges du dieu mort. Ce qui est très symbolique d'ailleurs, hein, l'idée du noir et blanc en plus. Hein. Alors, déjà, bon, ce qui est marrant, c'est que c'est les couleurs aussi du panda, le noir et le blanc. Mais surtout, le noir et blanc, ça fait référence à l'ancien. Ça fait référence, pour en tout cas un joueur et un lecteur, c'est l'ancien. Hein. Quand vous regardez une télé en noir et blanc, c'est les vieux films, etc. Alors que tout ce qui est lié au Pandaren est très coloré justement. C'est très coloré, la Pandarie est très colorée. Donc on a ce rapport justement de noir et blanc avec l'idée d'un mâle qui surgit de l'ancien temps, de l'ancien monde, qui, rappelle, qui revient de l'Empire Noir, de la période de l'Empire Noir, donc c'est assez rigolo, et que justement ce soit des, une émotion en particulier, et du coup bah, c'est du noir et blanc. Généralement ils sont représentés par cette, ce, ce, cet aspect justement bicolore. Et en la présence justement du chat ou des chats, la moindre la manifestation négative des émotions, hein, des habitants, des lieux où résident les chats va s'exacerber. Donc les chats en tirent leur force, tout simplement, hein, leur force, euh, j'ai envie de dire, psychique et physique, pour justement grandir, croître, se développer, jusqu'à posséder et euh, détruire tout simplement l'individu qui a été assimilé dans ce cercle vicieux. L'idée c'est que justement l'être, on va voir en fonction des différentes qualités, mais l'être... Va tout, enfin, la personne, justement, va avoir, des, va avoir des, potentiellement des doutes, de la peur, de la colère, etc., des émotions négatives. Ces émotions négatives vont « réanimer », raviver et faire croître le chat, la, la puissance euh, justement dégagée par l'énergie, la manifestation physique de l'énergie. Donc au départ, elle reste une manifestation psychique. Petit à petit, elle grossit, quitte à prendre une forme véritablement physique. Et le truc, c'est qu'en présence de cette forme, eh l'être va être encore plus tyrannisé par l'émotion. Donc c'est vraiment un cercle vicieux dans, laquelle, dans lequel l'individu s'effondre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment une grosse référence euh, aux xénomorphes d'alien, notamment, et aussi à Diablo avec l'idée des, des démons, on va y revenir juste après, l'idée du démon intérieur qui va petit à petit croître et prendre forme physique en sortant, en s'extirpant justement du, de l'hôte en fait et ce qui est assez intéressant c'est que vous le verrez il y a vraiment une grosse thématique j'y reviendrai dans la vidéo sur mist of pandaria mais il y a, un, il y a une, une inspiration volontaire hein, des devs d'ailleurs alors pour diablo c'est pas vraiment dit mais vous verrez c'est assez transparent sachant que diablo 3 est sorti à la même période que mist of pandaria ça va en 2012 mais en plus ce qui est assez intéressant c'est que par rapport à alien il ya vraiment ce, vous verrez qu'il y a cette couleur il y a ce code visuel. Et justement, s'il est vaincu, il retourne à la Terre, tel les démons de Diablo, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être vaincus. C'est un mal résiduel. On peut tempérer son influence, mais on ne peut pas le vaincre définitivement. C'est une émotion avant tout. Donc ça, c'est assez intéressant. Et voilà, l'idée, c'est que si jamais il prend trop de place, eh bien, il tue son hôte, hein. il tue son, son porteur. Ça rappelle le Xenomorph qui sort, hein, qui a besoin d'un hôte et qui sort. Et ça, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, les chats sont dénombrables puisqu'ils sont au, nom, au nombre de 7 principaux les sept chats principaux Donc, ce qui est intéressant c'est que sept chats euh, sept chats pour sept émotions négatives majeures et ce qui est assez intéressant c'est que c'est représenté par sept têtes euh, puisque ce sont les bouts hein, du corps de, de Yarcharach qui se sont effondrés donc ça c'est assez intéressant puisque bah, ça rappelle beaucoup hein, les sept démons primordiaux de diablo etc etc et comme vous le voyez hein, chacun représente une émotion négative on a dans l'ordre chronologique, et vous verrez que ce pas choisi au hasard, hein, c'est en fonction aussi de, des endroits géographiques. Mais on a tout d'abord le doute qui est situé un peu plus à l'est, le désespoir un peu plus situé au sud-est. Alors ça veut rien dire, hein, vous, pouvez, vous pouvez douter à l'ouest, hein, bien sûr, mais c'est n'est pas pour rien qu'on les a mis là, vous verrez plus tard. Euh, et vous le verrez surtout dans la vidéo sur Mr. Pandaria. Du coup, le doute, le désespoir, l'orgueil, la peur, enfin je devrais dire l'orgueil, enfin d'ailleurs, doute, désespoir, peur. Colère, haine, violence et enfin l'orgueil. Donc voilà, ça c'est les sept grandes manifestations du chat, les sept grands chats, ce qui forme un tout, ce qu'on appelle plus communément le chat. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il euh, y a les entités les plus connues et dangereuses du chat, hein, c'est 7 là mais il faut pas sous-estimer les émotions plus mineures qui sont généralement des sous-thématiques liées à ces sept grands chats. Par exemple l'angoisse, la vanité ou l'horreur. Et une manifestation à elle seule peut anéantir une civilisation. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et ça, c'est aussi, encore une fois, dans le thème du Xenomorph, si tu le laisses grandir, il peut détruire la civilisation. Parce que l'idée, c'est que si le chat s'empare d'un individu, et que du coup, il se répand, il se répand, donc il contamine un autre individu, parce que l'individu, bah, du coup, au contact du chat, va devenir désespéré, va, va douter, va être en colère, va avoir peur, va être désespéré, etc. Donc, il fait grandir encore plus le chat, qui va contaminer d'autres individus, qui vont encore plus faire grossir le chat, etc. etc. Donc c'est quelque chose de très dangereux, le chat. On se rend pas compte, on se rend peut-être pas assez compte, mais c'est vraiment l'idée que justement, il va détruire la civilisation de l'intérieur. Et à mon sens, c'est ce qui est, le, je trouve, le plus intéressant avec le chat. On parle souvent des dieux très anciens, et souvent ça fait fantasmer les joueurs, les dieux très anciens, parce que c'est ces immenses êtres euh, cosmiques qui peuvent et eh bien détruire la volonté des individus etc et c'est souvent très très mal traité c'est juste je suis le grand méchant et je viens tout détruire et je trouve que honnêtement ce qui est même d'ailleurs assez ironique c'est que probablement le dieu très ancien qui est le mieux traité d'un point de vue thématique et de ce côté de ce mal intérieur qui réside, qui peut pas être vaincu et qui reviendra petit à petit, bah c'est le chat. Et ce qui est marrant, c'est que bah, c'est du coup l'essence d'un dieu très ancien mort. Donc c'est même pas un vrai dieu très ancien. Et pourtant, c'est très intéressant à ce niveau-là, puisque c'est l'idée que ce sont des émotions qui vont te faire vriller et péter un plomb, en fait. Et qui vont potentiellement détruire tes, ta famille, tes, les gens que tu connais, ton village, et puis petit à petit ta race euh, au, au grand complet. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à ce niveau-là. Voilà. Et justement, à travers l'histoire, le chat, euh, parce que c'est vrai que vous, vous dites, mais attendez, si vous, on a regardé toutes les vidéos annexes de Mister of Pandaria, on a vu justement les mogus, on a vu les klaxis avec les mantides, etc. Donc, bah, le chat, il était là, du coup, depuis 10 mille ans, enfin, depuis, je dis 10 000 ans, mais c'est pas bien d'ailleurs, depuis des millions d'années avec l'Empire Noir, etc. Il, il était là, le chat. Donc, com comment ça se passe Comment les autres races ont pu interagir ai, D'ailleurs, j'ai eu des questions euh, très. Euh, logique hein, sur, sur, ce, sur ce fait et c'était prévu justement d'en parler dans cette vidéo là puisque au fil de l'histoire et eh bien le chat va avoir un impact sur différentes civilisations bien sûr et justement à travers l'histoire le chat fut inexorablement attiré par le développement de différentes civilisations qui grandissent autour justement de des lieux dans lesquels les chats euh, se, se propagent j'ai envie de dire et le chat il a toujours été tapis sous ces terres là dans le sud de Kalimdor, et ce qui est très intéressant c'est que du coup euh, il attend une occasion pour pouvoir frapper, pour pouvoir contaminer une civilisation et la faire s'effondrer sur elle-même et le... en grandissant par les émotions négatives de cette civilisation et ce qui est intéressant c'est que par exemple les Mantides détestent justement les dieux, les, les, les chats, ce qui est assez rigolo parce que les Mantides à la base c'est des Aikirs donc ils devraient être des serviteurs des dieux très anciens et là le traitement est très original puisqu'en fait les Mantides voient dans le chat un ersatz un justement un comment dire une parodie d'un dieu très ancien donc on a des créatures des dieux très anciens qui détestent le chat parce que justement c'est pas un vrai dieu très ancien et je trouve ça génial je trouve ça génial en fait que justement il y ait ces, ces dissensions alors ce que ça devrait être les serviteurs du grand mal façon euh, marteau du crépuscule et eh bien c'est pas du tout le cas ici mais on a aussi une forme de résistance chez les mentides qui est due à leur esprit de ruche en gros L'impératrice n'a aucun problème, elle, elle, elle résiste aux chats, du coup elle va pouvoir déléguer tout ça avec cet esprit de ruche, si la tête va bien, tout l'empire va bien. Donc au final, eh bien, euh, alors peut-être qu'un jour on nous dira qu'il y a des impératrices qui ont succombé à la tentation des chats euh, selon euh, la période, mais au final il n'y a qu'une seule impératrice vraiment connue. Peut-être deux, mais il y a vraiment une seule impératrice connue qui a succombé au chat. C'est tout simplement à l'époque de Mist of Mandaria avec euh, le chat du doute, qui, euh, le chat de la peur, pardon, qui va, euh, se, qui va prendre le contrôle de l'impératrice. Donc, ça c'est assez intéressant parce que justement les chats sont hostiles, enfin euh, les, les mantides sont hostiles aux chats, grâce notamment à cet esprit de corps, cet esprit de ruche qui va être leur meilleur défenseur, mais qui peut potentiellement aussi euh, se retourner contre eux, comme à la période de Mist of Mandaria Ce qui est intéressant aussi, c'est que les mogu ont une forme de résistance au chat euh, qui se fait de plusieurs manières. Tout d'abord, naturellement, ils sont résistants au chat puisque ce sont des forgés par les titans. Donc, ils ont un corps de pierre avec un esprit de pierre, j'ai envie de dire, puisque leur épiderme de base, de roche, les immunise un petit peu au niveau des émotions négatives et donc, en partie, les, les immunise aux effets du chat. Mais... Il y a un autre point, parce qu'on l'a dit, c'est plus, c'est même pas qu'une résistance physique, on l'a dit, c'est une manifestation euh, des émotions. Donc, qu'en est-il des Mogu, qu'on connaît assez brutaux, assez... Euh agressif et assez bourrin et eh bien et assez cruel même et eh bien au final c'est justement aussi un naturel assez froid et stoïque qui les rend très résistants au chat ils ne sont pas immunisés au chat mais ils sont extrêmement résistants de base soit en fait les mogou de base sont des gros connards c'est ce qu'il faut en conclure non, mais de base ils sont très résistants justement à l'influence du chat parce qu'ils sont très froids, très très flegmatique très stoïque maintenant on a des traces justement, alors ça c'est l'archéologie de Pandari qui va permettre d'avoir ces, ces traces là, mais on a des éléments qui indiquent que justement certains mogu ont succombé tout au long de l'histoire aux chats, donc qui ont été tout simplement esclaves de leurs émotions. Et Ce qui est très drôle c'est que les Mogus du coup avaient une manière de résister à ça pour éviter que ça se propage, c'était une méthode très mogu à savoir, on exécute placidement <rire> les victimes du chat, pour éviter justement que ça se propage, pour éviter un drame plus large. Donc les Mogu, c'est des bourrins, ils résistent de base naturellement au chat. et si jamais l'un des leurs succombe à l'influence, bah on l'amène, exécuté, et voilà le travail <rire> Donc c'est très Mogu au final, et ça marche très bien. Euh, à côté de ça, on a une période aussi qui est assez intéressante, c'est quand Shen va constater l'ampleur du problème que représentait, euh, que représentait le chat dans son affrontement contre Shuen, euh, donc, euh, c'est un épisode que je vous ai euh, narré lors des les différents. Euh, voilà, l'installation le, de l'Empire Mogu et Lei Lors de son, bat, de son combat contre euh, Lei il y a vraiment l'affrontement de deux visions, de deux. Euh, l'affrontement de, de deux futurs possibles pour euh, pas mal de races différentes hein, qui sont situées au niveau du Val de l'Éternel Printemps, notamment bah, tous les Mogus qui suivent Shen et qui sont prêts à, à servir le reste des races présentes, et Shuen qui incarne la Résistance, qui réincarne la Tradition, qui incarne le Divin, avec euh, l'espoir tout simplement des Pandaren, mais pas que l'espoir des Pandaren, l'espoir d'autres races également comme les Grumelots et autres, et ce qui fait que ça va être un véritable torrent d'énergie par le combat, hein, déjà, comme on le voit ici avec cette très belle image de Peter Lee, mais également les attentes des différents peuples qui s'accrochent à ces deux euh, figures divines, j'ai presque envie de dire quasi-divines pour les chiens mais ces deux figures divines. Et ça, c'est un véritable festin euh, pour les esprits malveillants que sont les chats. Donc voilà, ce grand combat d'anthologie, et ben pour les chats, c'est... Andale, andale, <rire> ces chats va bien, <rire> ça va très très bien et les chats ils sont très contents euh, de ce genre d'événement. Hein. C'est chat, chat, chat, boom, chat, chat, chat, boum, chat, chat, chat, boum, Ils vont pouvoir faire la fête hein, lors, lors d'événements comme ça. Et du coup justement une résistance. Alors comme on l'a dit, si des mogus succombent, on les exécute. Mais en plus de ça, on va essayer de trouver un moyen parce que les mogus ils sont pas bêtes. Hein. Ça. Donc, les serviteurs de, de la chaîne vont tout simplement essayer d'enquêter et de essayer de comprendre, de voir un petit peu comment ils pourraient faire. Et ils vont trouver une solution euh, à ce désagrément continu. C'est tout simplement que les émotions négatives peuvent être canalisées en un point. Un point, et ce qui va permettre aux mogus, parce que les mogus, eh bien, euh, on en reparlera dans Myst of Pandaria, mais ils ont inspiré une race et une thématique. C'est que ce qu'ils aiment bien faire, les mogus, c'est ils aiment bien militariser les choses. Hein. C'est un peu euh, les nazis, hein et, euh, On va en faire une arme <rire> Et du coup, et eh bien les mogou, euh, eh bien ils vont en faire une arme de ces émotions négatives du chat. Ils vont tout simplement se servir de, de ces émotions négatives pour justement, euh, eh bien, nourrir le dessin de la volonté impériale mogou. Donc avec ce qu'on appelle la cloche divine, on y reviendra dans la vidéo sur Mr. et c'est déjà quelque chose qu'on a évoqué. Et cette cloche divine ne sera plus utilisée depuis l'incident d'Uldum, hein. vous savez le, le cataclysme d'Uldum avec euh, bah, la disparition de l'armée Mogu et Zandalari. Puisque euh, sans Leishen, euh, la cloche était jugée trop dangereuse, Leishen pouvait canaliser, contrôler ce pouvoir, mais c'est pas le cas des autres Mogu. Donc cette arme est limite trop dangereuse, donc on va, le, on va tout simplement euh, la cacher. Et ce qui est assez intéressant, c'est que lors de la révolte, bien sûr, de Kang, hein, l'idée que voilà le peuple opprimé par les Mogu, les, les Pandaren, les, les, les yongols etc., qui vont se rebe se, se rebeller, et eh bien forcément, ils vont réveiller, ils vont galvaniser les émotions négatives, euh, leur, leur haine des, mo des, des Mogu, leur euh leur peur, tout ça va alimenter, bien sûr, hein, les émotions négatives vont affluer et nourrir d'énergie les chats qui sont encore une fois en train de jouer des maracas. Et c'est notamment l'illustre premier chroniqueur Song, hein, qui est à le le, je rappelle, c'est lui qui est à l'ordre, qui est créateur de l'ordre des chroniqueurs, qui va faire un énorme travail pour juguler l'influence des chats. Euh, notamment via la voix du moine, hein, on en a déjà parlé dans la, dans la vidéo sur Kang, l'idée que justement cette paix intérieure, ce calme, cette sérénité euh, que, euh, qui est tout simplement la voix, l'aspiration, aspira, j'ai envie de dire, euh, tout simplement des, des moines et qui va faire justement l'un des instru les principaux instruments, en tout cas, de l'échec de la propagation euh, des chats. Et c'est aussi cette voix du moine qui va servir de rempart, de défense naturelle contre justement le chat et son influence. Et du coup, Shao Hao, voilà, là je vous ai refait vraiment l'historique du chat à travers les âges, miaou hein, miaou bien sûr, et Shao Hao va donc, eh bien, on est à la période de la guerre des anciens, et la période de la guerre des anciens, pourquoi le chat d'un coup, il ressort C'est pas pour rien, c'est parce que sous l'influence grandissante de la Légion Ardente et des peuples qui commencent à sentir l'influence démoniaque, eh bien, vont être confrontés à différentes émotions négatives. Il y a eu une certaine, depuis la révolte de Kang, il y a eu une certaine stabilité, au final. Bien sûr, il y a des invasions mogu, il y a eu des invasions troll, etc. Mais globalement, ça va. Là, on est sur un événement apocalyptique qui menace le monde. Forcément, forcément, c'est le moment maracas pour les chats qui dansent, euh, à ne plus, euh, qui dansent à bout de souffle, tout simplement. Donc, euh, ils n'en peuvent plus. Donc, forcément... Shao Hao va devoir accomplir l'impossible, tout d'abord empêcher la destruction du monde par les démons, mais aussi juguler l'influence croissante, l'influence grandissante du chat, suite justement à ce conflit, et aux conséquences de ce conflit. Donc, il va devoir lui-même se confronter à ses propres peurs, à ses propres craintes vis-à-vis -vis du destin qui l'attend, et de notamment la vision que l'oracle lui a donnée sur son avenir et c'est notamment bah, son ami hein, qu'on voit ici, bon là c'est un artwork, pas un... enfin c'est un fanart, c'est pas un artwork justement, mais euh, le roi singe va bien sûr l'aider dans sa tâche, tâche qui s'avère bien sûr euh, immensément complexe et difficile, et ça rappelle un petit peu les douze travaux d'Hercule, hein, ce, euh, ce mythe fondateur un petit peu de la Grèce antique, et eh bien on y un petit peu pour la pandarie, c'est sorte... vraiment l'un des mythes fondateurs de... De... De... des pandarènes hein, tout simplement, puisqu'il va falloir que Shao Hao se débarrasse de ses propres émotions négatives, ce qu'on appelle encore une fois les fardeaux de Shao Hao, hein, je pense que vous l'avez compris maintenant, et euh, donc ce qui est intéressant c'est que ces récits, comme je l'ai dit, dit précédemment, sont trouvables en jeu, et dans les vidéos, donc n'hésitez pas à les consulter un petit peu tout ça. Et ils sont également présents dans Chronicles. Alors Chronicles résume très vite ce passage, hein, en disant les fardeaux de Chao tout ça tout ça, mais ils en parlent aussi. Donc vous avez ces trois sources qui peuvent vous servir un petit peu de pour, pour être plus curieux justement de voir un petit peu euh, cette, cette période. Et encore une fois, en dehors de Chronicles, Chronicles bah, elle reste très très vague et ne détaille pas beaucoup. Les deux autres sources, à savoir les vidéos de Chao je vous l'ai dit, c'est des visions extrêmement romancées, et je préfère vraiment le redire pour que ce soit bien gravé dans vos têtes. Et en jeu aussi, c'est une version compilée des chroniqueurs, donc c'est pas, pas une vision vraiment de ce qui s'est passé exactement. En liant les deux, on peut comprendre un petit peu ce qui s'est passé, mais c'est que des visions d'historiens internes à l'histoire de Warcraft, c'est pas des historiens externes euh, Blizzard qui disent oui, oui, c'est s'est passé ça, ça, ça, ça, ça, non, non, c'est une vision de chroniqueurs qui essayent de reprendre les sources de l'époque, sachant que... Les historiens, c'est plutôt d'actualité, hein, c'est plutôt aujourd'hui où les historiens essayent de vraiment de, de, de parler de l'histoire sans romancer la période, sauf que pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, les historiens, eux, ils romançaient vachement les événements. Et, et là, en plus, il bah, y a Shao -Ao qui te raconte ça comme une petite histoire avec une morale, etc. Donc forcément, euh, eh bien, ils romancent la chose. Ils, ils politisent la chose aussi, j'ai envie de dire. Donc, le premier chat auquel va devoir se confronter Shao Hao, c'est le chat du doute, qui aura lieu dans la forêt de Jad. Forêt de Jad, là où il a fait euh, ses études. Donc la version écrite et la version vidéo sont totalement différentes, enfin totalement, elles sont très différentes, puisque euh, bah, la vidéo des fardeaux de Shao, si vous les avez vues bien sûr, le roi singe euh, n'est pas présent. Hein. Dans la vidéo, ils disent qu'il s'est fait envoler, emporter par le vent, hein, par les quatre vents d'ailleurs. Ce qui donne l'impression que c'est dans la vallée des 80, alors que c'est dans la forêt de Jade. Hein. Et le roi singe, justement, eh bien, dans le combat, dans la version des, des chroniqueurs, justement, va pleinement participer au combat contre le chat du doute et aider l'empereur dans son, dans son affrontement. Ce qui est in intéressant, c'est que il, le, le roi singe va avoir l'idée de se mettre un masque, justement, un masque représentant cette émotion négative, à savoir le doute. Donc, bon, comment représenter le doute, ça c'est dur, mais il va réussir à représenter le doute Shao Hao va s'en mettre un masque, qui va canaliser et pouvoir justement extirper cette, euh, cette émotion négative avant qu'elle le tue, et il va pouvoir directement confronter se confronter à ses propres euh, doutes, et il va du coup pouvoir lui casser la gueule Et ce qui est vachement important, c'est euh, qu'on a vraiment deux versions un petit peu différentes, mais qui au final soutiennent le, la même chose, à savoir le message philosophique et poétique derrière, à savoir que Shao Hao face à la tâche qui l'attend, est forcément envahi par le doute et notamment et va pouvoir justement réussir à faire euh, échapper euh, tout simplement ces doutes là et vaincre le doute qui est en lui donc c'est les deux euh, les deux sources là dessus sont même si elles sont différentes dans la dans les faits sont malgré tout servent le même message bien sûr encore une fois philosophique ce qui est intéressant c'est que shao hao ce qui est, est ce qu'il va lui ce qui le reste à faire après avoir battu euh, le doute et il va euh, justement commencer son voyage en se rendant à chaque temple lié aux astres vénérables et leur demander conseil, aide, protection et assistance. Et ce qui est assez intéressant, c'est que chaque astre vénérable est... représente un point cardinal, à savoir l'est. On a tout simplement Yulon euh, qui est à l'est, hein, qui représente donc l'est au niveau de la et qui à euh, son temple dans la forêt jade, là où il y a l'affrontement contre le doute. D'ailleurs, le doute a été enfermé. Puisque là, il est vaincu par Shao, le doute va être enfermé sous le temple du serpent de Jade. Nous avons au sud, dans la forêt, enfin dans les vallées des Quatre Vents, mais surtout euh, Krasarang, eh bien nous avons Chiji, à savoir la grue rouge. Nous avons Nyusao à gauche, à l'ouest, tout simplement, euh, au niveau tout simplement, des, euh, des steppes de Tanglong. Et je rappelle que les Terres de l'Angoisse in-game sont une extension de, de Tanglong. Tanglong, c'est les deux zones, en fait. Et euh, au nord, nous avons Chouen, hein, ça se prononce Chouen, je sais que souvent ça se prononce Xuen, vous pouvez tout à fait dire Xuen, il n'y a pas de problème, mais ça se prononce Chouen. Et Chouen, c'est le tigre blanc, hein, la force, tout ça, tout ça, et lui, il est au nord, il est dans les montagnes de Kunlai. Donc... Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il va faire, voilà, faire son petit voyage de l'est, sud, ouest, et il va finalement aller au nord. Et dans les terres sauvages de Krasarang, eh bien, il va justement le lutter aux côtés de l'astre local, à savoir Chiji, la grue rouge, et, dans les deux, et encore une fois, il y a deux versions qui sont un peu différentes. La cinématique hein, ne parle pas de l'intervention du roi singe, le roi singe est totalement absent du récit sur le, le chat de la peur, et il va affronter du coup le chat de la peur, Notamment avec l'aide du roi singe qui va de nouveau façonner un masque représentant la peur, bon ça c'est plus simple, et euh, le roi singe encore une fois non cité dans la cinématique, et finalement le chat de la peur va être enfermé sous euh, le temple de Chiji, euh, donc à Krasarang, dans le temple de Krasarang. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est une image tirée de la cinématique, et comme vous le voyez, le chat, c'est là où je vous parlais du xénomorphe, là vous le voyez vraiment, avec la représentation artistique euh, du chat de la peur, où on voit euh, presque de Facehugger, hein, vous savez, ce, ce, cette espèce d'araignée qui jaillit sur la tête, euh, qui se met sur la tête euh, de son porteur, et qui va euh, lui pondre un œuf à l'intérieur de lui, l'œuf va, va éclore, la larve va s'extirper du corps de, de, de l'hôte et finalement va devenir un xénomorphe. Et bien là, ça ressemble, là là, vous le voyez, hein, c'est vraiment très présent. Avec le côté encre noire aussi qui représente vachement les chats. Comme si c'était un message d'histoire, comme si c'était quelque chose qui prenait vie, quelque chose de figé qui prend vie, encore une fois dans la thématique des chats. Et l'encre noire, c'est l'huile noire, hein, c'est vraiment très Prométhéus. Et ce qui est assez intéressant c'est que justement les devs, ça pour le coup ils en ont parlé en interview, c'est le chat pour la version un petit peu finale, pour le chat ils se sont inspirés de Prometheus comme quoi on peut faire des choses très bien avec un départ catastrophique <rire> et du coup ce qui est assez intéressant c'est que justement eh bien, ils se sont inspirés de ça pour représenter un petit peu le chat et au final, bah, ça marche plutôt bien, et là on le voit vraiment au niveau de l'imagerie. Là par exemple, où le chat de la peur, enfin le chat du doute, euh, moi j'ai plus l'impression d'y voir un hein, gardien des secrets de Slanesh, euh, de Warhammer, qu'autre chose, mais euh, au final, euh, ici on voit vraiment quasiment un facehugger. A hein. euh, côté de ça, donc, débarrassé du désespoir et de la peur, hein, débarrassé de ce qu'on appelle ses euh, craintes, désespoir et peur, c'est les craintes de Shao Ao, euh, il va tout simplement euh, continuer son voyage vers l'ouest, et il lui reste... Euh... Mais ce qui est intéressant, c'est que il a, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il ne faut vraiment pas oublier que malgré tout, il a justement donc, vaincu le doute, vaincu, vaincu le désespoir, mais maintenant il va être confronté à la peur, il est submergé par la peur. Certes, il ne doute plus, mais il reste tétanisé par la peur. Et le truc, c'est que dans les vidéos, on a l'impression en fait que c'est vraiment tour à tour, chaque émotion qui va jaillir et l'affronter. C'est pas aussi vrai, c'est-à-dire que toutes les émotions négatives sont présentes de base dans Shao quand il apprend le destin terrible qui lui a... Enfin, quand il, en... il apprend la tâche qui lui incombe. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Et on pourrait se dire aussi, mais c'est un peu bête, moi-même je me suis posé la question, passer de doute, ça ok, hein, le premier truc c'est que es... tu doutes, ok, mais passer du doute au désespoir et ensuite la peur, c'est un peu étonnant, on pourrait se dire, bah, crescendo, ça devrait être doute into peur into euh, désespoir. C'est pas le cas. Et ce qui est intéressant c'est que justement on a, euh, on a cette idée que le doute l'a désespéré Donc forcément dans ce désespoir il y a de la peur Mais il a réussi à ne plus être désespéré mais la peur est conservée, il a toujours peur Donc au final la construction est quand même bien faite et logique dans, du premier, Au premier abord on pourrait dire que c'est pas terrible, qu'au final euh, on a loupé un cadran Mais la peur était présente, quand il a affronté le chat de désespoir la peur est quand même présente donc, finalement, il a réussi, mais l'état de désespoir qui est vraiment absolu, là, on retourne vers de la peur, quelque chose qui, certes, est peut-être moins puissant. Alors, excusez-moi l'expression de puissant, parce qu'il faut éviter de dire que tel chat est plus puissant que l'autre, mais en fait, est, les chats sont, sont en, dans un état de puissance en fonction de l'émotion négative. Donc, le désespoir, c'est potentiellement un chat qui est plus difficile à arriver, à venir par rapport à l'émotion. Hein, on commence généralement par la peur et ensuite on est désespéré. Par contre, quand le désespoir arrive, l'émotion est très très très très forte. Donc c'est un chat en fait qui euh, est on off presque, j'ai envie de dire. C'est un chat qui est pas là, pas là, pas là, pas là, pas là. Et au moment où il y a le désespoir, c'est... Ça, ça monte très très vite quoi. Euh, et pour le coup, la peur, lui par exemple, serait un chat qui serait plus présent un peu tout le temps. Mais... Quand il sort, bah, il est peut-être un peu moins violent que le désespoir qui lui, d'un coup, euh, il atteint, euh, il passe de... Il est très binaire, en fait, le chat du désespoir. Contrairement au chat de la peur, qui est assez résiduel et assez présent tout le temps. Par contre, s'il y a trop de peur, bah, bien sûr, lui, il va, il va grandir en force. Et pour le coup, c'est un peu le cas ici avec euh, les épisodes des steps de Tanglong, où justement, même s'il n'est plus sujet au désespoir, il est toujours effrayé par la tâche... Euh, qui, euh, qui l'attend et ça c'est intéressant parce que du coup il va se rendre directement avec le roi singe et chi dans les steppes de Tanglong, différent de la vidéo ici où justement il doit aider le roi singe et il va demander conseil à l'Astre Vénérable de l'Ouest, à savoir Zhao, l'Esprit du Courage. Et ce qui est intéressant, c'est que Bis Repetita, hein, le Roi Singe, ils vont, ils vont parler à fond de ce que représente la peur, etc., etc. Et à la fin, le Roi Singe, il fait merci pour ce débat, tiens, un masque avec le, la peur, tu vas pouvoir te mettre la peur sur le visage, et il va euh, tout simplement, Shao Hao tel un, un, bon, un bon américain, il va pouvoir lui casser la gueule. <rire> il va lui casser la gueule et euh, il va, ils vont enfermer le chat de la peur du coup sous le temple de Newzao. Donc on a le chat du doute qui est enfermé sous le temple du... On va faire un récap hein, Chat du doute sous le, le temple de, du serpent jade, donc forêt jade. Le temple du désespoir qui va être enfermé sous le temple de Chiji, et, le, ton, et le, le chat de la peur qui va être enfermé tout simplement dans les steppes de Tanglong, sous le temple de Zhao. Donc ça, c'est vraiment important à retenir, dans, à, très important à retenir. Ayant vaincu la peur, eh bien, comme c'est une émotion encore une fois, on est tout simplement sur quelque chose qui est encore une fois extrêmement intéressant, je trouve, d'un point de vue thématique. Maintenant qu'il n'a plus peur, qu'il n'est plus désespéré, qu'il ne doute plus, eh bien, Shao Hao regagne le Nord sous l'insistance de Shiji, ce qu'on voit pas du tout dans les vidéos pour le coup, mais euh, en gros Shao il était presque en mode bah c'est bon mon voyage est fini, euh, j'ai plus peur, euh, c'est bon, euh, plus rien de m'effraie, me, euh, c'est bon, même pas besoin de continuer le voyage, euh, c'est bon, j ai, j ai, j ai, mon, mon, mon but est atteint. Et Shiji lui fait non non non non non non C'est bien, tu as vaincu ta peur, tu as vaincu ton désespoir et ton doute, tu as vaincu tes craintes, mais tu devrais aller voir Chouen, peut-être qu'il pourrait te prodiguer aussi de très bons conseils. Donc finalement, il va insister et Shao, va y, Shao Hao va y aller, hein, il va aller au nord et rejoindre Shuen. Et ça, c'est intéressant parce que Shao Hao, vraiment dans la cinématique, on a l'impression que ça se passe bien, etc. Alors que là, on voit déjà un petit peu le, le, le péché d'orgueil, j'ai envie de dire. On voit déjà qu'il est en train de se dire, c'est bon, euh, j'ai plus peur. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est de montrer à quel point, en fait, même si les chats représentent tous à la base un corps commun, même en fait la défaite d'un chat peut entraîner la puissance, l'amélioration la, d'un autre. Et ça c'est intéressant encore une fois dans l'idée des dieux très anciens aussi, même si bien sûr ce ne sont pas des dieux très anciens, ils sont liés à l'essence morte d'un dieu très ancien. Et ce qui est intéressant c'est l'idée que même encore une fois dans la thématique des dieux très anciens, le chat je trouve ça encore mieux travaillé aussi que les dieux très anciens, parce que les dieux très anciens on sait qu'ils se sont battus entre eux mais ils cèdent. Et là les chats ce qui est intéressant c'est que même quand un chat perd, on pourrait se dire que bah, ça affaiblit les autres et en fait ça renforce les autres. Parce que comme c'est une émotion, comme il n'a plus peur, bah, d'autres émotions vont pouvoir naître de cette absence de peur. Et ça c'est ce qui arrive justement avec euh, le, son épisode dans le Nord, avec le tigre blanc qui décèle justement en shao -Ao une intrépidité dangereuse. Le fait qu'il n'ait plus peur, ça le rend intrépide, ça le rend... Beaucoup plus... Enfin, euh, la peur a aussi un point positif. C'est de te faire te remettre en question, de poser des, poser des choses, de ne pas foncer tête baissée. Ce côté intrépide. Et c'est ce qui le rend vraiment, justement, dangereux. Donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment cool. L'absence de peur peut être également un problème. Et ça, c'est vachement intéressant, au final, comme thématique. Et du coup, l'empereur va recevoir un bâton de la part de Shuen de pour justement essayer. Hein, il, va lui dans, il va lui lancer un défi. Il va dire, bah écoute, essaye d'affronter un de mes moines, un des moines de Chouen, pour pouvoir justement, qui en fait un très très bon guerrier, et au final, eh bien, euh, l'empereur va, euh, va commencer à s'énerver, puisqu'il va tout simplement, les, les guerriers, les moines de Shu'en sont trop rapides, trop agiles, et du coup l'empereur n'arrive pas à les toucher, euh, malgré sa formation euh, de combattants, il, il n'arrive pas à les affronter. Donc au final, tout simplement, il n'arrive pas à les toucher une seule fois. L'empereur va du coup se mettre en colère, il va être frustré, il va commencer à jurer, et il va casser son bâton. Et ça, c'est assez intéressant parce que Shuen lui explique qu'il va justement céder à ses propres passions. L'absence de peur l'avait rendu trop sûr de lui. Et cette absence de peur va se, va se matérialiser sous la forme de trois chats, à savoir colère, euh, haine et violence, hein, qui sont directement nés de la frustration, de la colère, de la haine et de la violence euh, de Shao Et l'Empereur va s'en tr trouver changé à jamais parce que, à cause de la naissance de ces trois chats, et eh bien il va, euh, il va tout simplement tuer directement, il va tuer directement en fait un des moines euh, sous, les, sous sa colère et ça c'est vraiment important parce que justement dans la cinématique on le voit juste mourir succomber au chat alors que là en fait c'est l'idée que ce soit Shao Hao qui est habité par, ses, par cette violence, par cette haine et par cette colère et eh bien il va tuer un des moines. Et ça c'est quelque chose d'assez important parce que le pauvre, le pauvre gars bah, il a rien demandé à personne et il s'est fait, il fait euh, détruire. Et donc ce qui est assez intéressant c'est que l'Empereur va se rappeler qu'il a du sang sur les mains en fait. Il y a des conséquences à ses actions justement et il a du sang sur les mains. Et l'Empereur Shaoao... C'est maintenant, hein, il a lui-même constaté la menace que représentent les chats, euh, elle peut tuer des, des personnes qui sont totalement innocentes et autres, donc il sait que la, les chats seront un fléau et résisteront. Shoen le rappelle que bah, même s'il l'a vaincu, ils reviendront un jour ou l'autre, parce que bah, les émotions c'est tout simplement le... C'est normal en fait. C'est normal pour les individus. Donc forcément les chats pourront revenir. Donc là il va tout simplement missionner les moines de Chouen. Afin d'être les veilleurs sur le mur. Afin d'être l'épée dans les ténèbres. L'ordre des Pandashan émerge à ce moment là. Et c'est ce jour-ci que la veille des Pandashan commence. Tout simplement hein, la longue veille des, des Pandashan Afin de protéger le monde. Afin de protéger l'Empire Pandaren. Des menaces que représente le chat. Pas que le chat. Pas que le chat. Mais la principale menace pour eux, c'est le chat. Ce qui est assez intéressant aussi, alors ça c'est absent du récit in-game, mais c'est présent dans la cinématique, il y a l'idée que euh, l'Empereur veut se constituer une armée. Alors ça c'est, comme je l'ai dit, hein, c'est vraiment présent que dans la cinématique, et d'ailleurs ça, ça part à la fin, ça sert de transition entre différents épisodes, hein, entre celui de la peur et celui euh, euh, de la violence, de la haine et... et euh, mince, j'ai oublié le troisième, euh, violence, haine... Et, euh, colère, pardon. et du coup, il a besoin d'une armée pour justement affronter les, les légions démoniaques. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin de la cinématique il n'en parle pas du tout, et pourtant, c'est assez important, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais ce passage, justement, rappelle qu'il a besoin d'une armée. Alors, à la base, c'est pas forcément pour se confronter au chat mais aux démons, et finalement, à l'issue de la vidéo, on se rappelle que bah cette... Euh, tout simplement, cette armée sera là pour contrer le chat. Et on y reviendra après, gardez ce point en tête, on y reviendra après, mais c'est assez intéressant aussi, parce que ça pourrait ces sujets d'interprétation mais ça pourrait coïncider avec d'autres sources dans le lore qui parlent d'une intervention des pandarènes pendant la guerre des anciens en tout cas Shao -Ao, se sentant prêt enfin ayant vaincu euh, six des chats se dit que c'est bon il peut retourner au Val afin d'affronter la tempête euh, qui s'annonce et l'invasion de la légion ardente petit à petit grandit encore une fois et elle plonge ces euh, sujets dans, euh, dans, dans les pires craintes euh, auxquelles euh, Shao Hao a lui-même été confronté à savoir euh, bah, ils sont terrifiés, ils, ont, ils sont en colère face à la situation, etc., etc., Donc les chats se renforcent en fait de nouveau, même si Shao-Hao lui a vaincu ses démons intérieurs, hein, si, je puis me dire, si je puis le dire. Au final, sa population, elle, est confrontée hein, de plein pot aux, aux chats. Donc les chats sont en train déjà de revenir et de d'être renforcés par, par toute cette puissance euh, psychique. Et au final, émotionnel surtout. Shao trouve euh, les mots afin d'apaiser la population. Il hein, euh, pensait euh, principalement penser de se tourner vers la famille et euh, de vivre l'instant présent. Hein, le côté un peu carpe diem, hein, euh, Vivre cha euh, chaque jour euh, comme le dernier. On a pas pardon. Euh, et du coup, <rire> c'est les chats en moi qui, qui, qui mugient. Qui, <rire> qui euh, miaoute, miaouent. Et du coup c'est vachement important, c'est justement l'idée de, voilà, de protéger euh, la famille, de protéger l'Empire, etc. Les devoirs, on va dire, liés à l'Empire Pandaren qui permettent d'être un petit peu le ciment face aux émotions qui, négatives qui pourraient envahir chaque, chaque être. Et ce qui est intéressant, c'est que Shao Hao a également une idée. Euh, il veut, face vraiment à la destruction du monde, il veut essayer de séparer une partie de ses terres euh, grâce à la magie en étant renforcé par les astres. Il servirait de catalyseur pour lancer un puissant sortilège afin de protéger son empire et ses sujets de l'invasion de, de, de la Légion Ardente, de l'invasion démoniaque. Afin de les préserver encore une fois de l'effondrement du monde. Et détaché du continent unique, son empire pourrait survivre. En tout cas, ça c'est l'aspiration euh, qu'a Ao, justement, hein, puisqu'encore une fois, ces terres sont, sont géographiquement situées très loin du de, de, puits d'éternité, hein, noyau, j'ai envie de dire, de, du cœur de la tempête. Donc ça, c'est un souhait qui est tout à fait noble de sa part, hein, de vouloir protéger son peuple. Le problème, c'est que Shao Hao, lorsqu'il enfin, lorsqu lance son invocation, il lance son incantation, il, il incante son sort et il se rend compte que il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à, à canaliser suffisamment d'énergie pour pouvoir eh bien, accomplir sa volonté. Et donc, il commence à être frustré. Il commence. Cet échec le fait un petit peu douter. Donc là, le pouvoir du chat continue à s'amplifier. Et il fait appel au serpent de Jade. Comprenant pas vraiment comment il arrive à échouer. Pourquoi, pourquoi cet échec euh, soudain alors qu'il avait réussi à vaincre les chats Et là, eh bien, euh, ce qui est assez intéressant, c'est justement Yulon. Euh, est le seul astre d'ailleurs qui apparaît à ce moment-là, on pourrait avoir les quatre, mais non, il n'y a que Yulon en tout cas qui apparaît et qui s'exprime. Elle répond, euh, « Cher Empereur, la Pandarie est plus que l'Empire Pandarène Vos ennemis à l'Ouest font autant partie de cette terre que votre empire derrière le mur. » Et le mur qui est évidemment une référence à l'échine du serpent. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, eh ben, Shao Hao, au départ, il voulait justement récupérer que les terres Pandarennes, donc avec les Ozen, les Jinyu, etc. Mais il avait exclu les Mantides, il avait exclu les Yongol qui étaient situés au-delà du mur. Alors, il est fort probable que les astres, interviennent aussi parce que bon s'il exclut les terres les, les terres à l'ouest du mur bah il excluait un petit peu un, un astre vénérable un hein, new zao il est en mode il est en transpiration il est en mode eh oh, m'oubliez pas <rire> donc au final et eh bien shao Hao comprend pourquoi il n'a pas pu euh, parce qu'il avait oublié les steppes hein, il avait oublié les terres de tanglong donc forcément et eh bien les astres faisaient barrage faisaient obstacle à l'incantation du sort maintenant que shao Hao comprend hein, il Shao Hao, il a fait Yulon au secours Et du coup eh bien, Yulon lui explique bien que euh, tout, tout fait partie justement, tout euh, n'est qu'un tout et donc il faut récupérer l'ensemble. Et ce qui est assez intéressant c'est que donc pendant la fin de la guerre des anciens l'affrontement prenant des proportions cataclysmiques pour une proportion apocalyptique, et eh bien euh, toutes les races du monde étant concernées, les pandaren, justement, Shawao va lancer son incantation. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il va pouvoir, grâce avec la bénédiction des astres, et eh bien il va pouvoir protéger euh, les terres de l'Empire Pandaren de, de la dévastation mondiale. Ce qui est assez intéressant, et là, rappelez-vous de ce que j'ai dit concernant les moines de. Euh, les moines de Chouen, qui vont former l'ordre des Pandashan, et eh bien ce qui est assez intéressant, c'est qu'on sait notamment dans la période du, du, de la guerre des anciens, dans la trilogie de la guerre des anciens, et dans le jeu de rôle, on sait que les Pandaren, euh, on a des hommes ours qui sont présents, euh, alors bien sûr les Furlbox, mais aussi des hommes ours noirs et blancs, donc euh, ce qui indique vraiment que les Pandaren ont eu un rôle pendant la guerre des anciens. Et notamment, bien, dans le jeu de rôle, là, c'est clairement dit, il hein, n'y a pas de, de métaphore ou quoi que ce soit, c'est clairement dit, les Pandarennes ont participé à la résistance Caldoray, donc la résistance dirigée par les Elfes de la Nuit, lors de, de l'affrontement contre la Légion Ardente. Cette résistance, elle était multiraciale, à la base, c'est principalement une armée Elfes de la Nuit, mais derrière, euh, aux armées Elfes de la Nuit vont se joindre les Furlbogs, donc les hommes -ours, les Pandarennes, on sait qu'il y a des ancêtres des humains, donc les Vricules, on sait qu'il y a des ancêtres des nains, donc des terrestres, on sait qu'il y a les orcs et les ancêtres des taurennes, etc. etc. Donc, et on sait aussi qu'il voilà, y a plein de races et les races présentes à l'époque qui se sont jointes conjointement contre la Légion Ardente. Certaines, comme les trolls par exemple, ne sont pas confirmées dans la résistance, mais on sait que les trolls, bah, ils avaient plein de territoires et ils se sont directement confrontés à la Légion Ardente. Donc on sait qu'à peu près toutes les races de l'époque se sont heurtées à la Légion Ardente. Donc ce n'est pas, pas, pas euh, illogique et en plus ça a été dit noir sur blanc. Le problème c'est que le jeu de rôle, bah, il a été petit à petit décanonisé même si aujourd'hui on reprend tous les éléments constitutifs du jeu de rôle pour les canoniser mais le jeu de rôle en lui-même n'est plus canon donc il n'est plus dans le canon donc c'est vrai qu'on sait pas exactement où ça en est et par contre la guerre des anciens elle n'est pas aussi factuelle sur l'intervention pandarenne mais globalement on sait que les pandarennes avaient rejoint la résistance le truc c'est que dans les récits de shao -Ao, ils en parlent pas mais dans l'épisode justement sur la colère la violence et la haine ils parlent de l'armée constitutive pour euh, contrer la, les armées de la pour contrer la légion ardente donc au final ça donne quand même sujet 1. Hein, là c'est mon interprétation bien sûr mais ça laisse libre à l'interprétation que non ce euh, n'a pas été décanonisé et que les pandarènes ont bien rejoint la résistance donc mais pas shao hao directement donc la fin de la période de la guerre des anciens, c'est l'événement cataclysmique, si vous avez regardé la, le, la vidéo de prémisse sur achat vous savez de quoi on parle, c'est ce qu'on appelle la grande fracture, c'est-à-dire que le puits d'éternité s'effondre sur lui-même, engloutissant le monde sous les flots, ce qui va former le Maelstrom, hein, le centre, vous savez, du, du monde, et euh, ça va... Euh, L'ancien la, la, continent de Kalimdor va être sous les, majoritairement sous les flots, et du coup, eh bien, euh, le nouveau continent de Kalimdor sera à l'ouest. Continent, on va dire d'Azeroth, les royaumes de l'Est à l'Est, le Northrend ou Northandre au Nord, et du coup, il y a un nouveau continent qui va se, se fragmenter vers le Sud et qui va être protégé et résister justement à ce, cet événement cataclysmique. C'est ce qu'on va appeler la Pandarie. Et oui, la Pandarie, c'est tout simplement euh, cette grande vague qui, n a, qui, n a, qui a tout simplement dévasté le monde n'atteindra jamais les terres de l'empire pandaren puisque Hao, lors de l'incantation de son sort, va séparer le continent, mais va surtout protéger le continent du raz de marée. Il va perdre quand même une partie de ses terres, hein, bien sûr, euh, puisque par exemple au, au nord de Kunlai, il y avait d'autres terres qui étaient notamment été euh, très appréciées des andalari. Hein. C'est les, Andala les terres que voulaient les andalari et qui avaient été promises euh, par les Shen. On en a déjà parlé dans, les dans la vidéo sur les empires. Donc ça, c'est assez intéressant parce que Hao libéré de ses fardeaux, va atteindre un état euh, j'ai envie de dire atteindre son plein potentiel et c'est quelqu'un qui mine de rien est très puissant dans la force, euh, pardon, euh, très <rire> il est très, euh, il, est, il a une volonté de faire et au final il va réussir l'incantation de son puissant sortilège et des astres vénérables qui vont lui donner une partie de son énergie afin de réussir le sort pour protéger ce qu'on va appeler la pandarie. Le truc c'est que l'incantation de ce sort a un coup c'est un sort immensément puissant imaginez hein, protéger le monde même, même Ashara n'a pas réussi à protéger euh, le... enfin, Zina face à la vague elle a tenu un petit peu toute seule pendant un moment mais même, même elle n'a pas réussi donc pour réussir Shao il a puisé dans sa propre énergie et il a puisé surtout dans euh, l'énergie des astres vénérables qui renforce considérablement le sort mais surtout eh bien, il va en payer le prix puisque il va sacrifier il va faire l'ultime sacrifice il va sacrifier sa vie il va puiser dans ses dernières forces vitales afin de réussir l'incantation du sort. Ce qui fait qu'il est lié, même dans l'au-delà, il est lié au destin de la Pandarie, de ce qu'on appelle maintenant la Pandarie, puisque ce bloc de terre qui forme le nouveau continent s'appelle maintenant la Pandarie. Parce qu'avant on ne sait pas vraiment quel est le nom, peut-être que ça s'appelait déjà la Pandarie, mais avant ça n'a pas de nom. Donc euh, c'est vraiment à partir de là qu'on appelle la Pandarie. Et au final, Shao Hao a perdu des terres aussi dans le. dans le. Je dirais le, la protection justement de ce, dans, dans le lancement des, du sort avec le continent qui dérive, et bien on a perdu une partie des terres de l'Empire Pandaren. Donc maintenant, et voilà, il, il a fait le sacrifice ultime pour sauver ce qu'on appelle maintenant la Pandarie. Chao Ao avait vaincu le chat, mais bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est pas définitif. Et le chat va rester ou les chats vont rester tapis dans l'ombre en attendant justement euh, leur heure enfermés dans les différents dans le sol de la pandarie, hein, dans les différents temples comme je l'ai évoqué, donc pareil, haine, violence et colère qui vont être cachés dans, euh, sous le temple de Shuen, donc euh, dans, les, dans les profondeurs de Kunlai. Et ce qui est intéressant, c'est que justement ils vont attendre qu'à un moment donné un événement arrive, potentiellement cataclysmique, qui pourrait réengendrer tous les toutes les énergies négatives pour les ranimer. Et ça, c'est la raison aussi. Euh, Vraiment culturel, c'est la particularité culturelle des pandarènes. La plupart des joueurs, la plupart des, des, des gens se disent que les pandarènes, ils sont très cuculapralines, praline, ils sont très doux, ils sont très positifs, c'est très gnagnon, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour expliquer justement ce comportement très calme, très positif des pandarènes, c'est justement parce qu'en fait, s'ils ne sont pas calmes, s'ils ne sont pas sereins, s'ils ne prennent pas les choses avec recul, etc., eh bien, ils se font bouffer par leurs démons intérieurs. Donc je veux dire, juste expliquer une culture de tout un peuple sur le fait que si jamais ils se ratent instantanément, il <rire> y a euh, un démon de l'ancien monde qui émerge et qui détruit leur civilisation, tu peux comprendre que les mecs soient ultra calmes, ultra posés, essayent de, de, de prendre du recul sur tout ce qui leur arrive, et c'est justement le, le grand rôle qu'a joué Shao-Hao, -Oh, puisque Shao-Hao -Oh va inspirer tous les pandarènes et en gros... J'ai envie de dire qu'un peu tous les pandarènes sont, sont des moines dans l'idée, puisqu'ils vont devoir tous trouver le calme, la paix, la sérénité le calme intérieur. Donc ça c'est quelque chose qui est très très important parce que beaucoup de gens voilà, se disent les pandarennes c'est cucu, etc. Bah, au final, les pandarennes, ils sont comme ça parce que sinon ils sont bouffés. <rire> Donc euh, ça, ça forge une certaine manière de, de faire. Et comme on l'a dit, chaque race a sa manière de faire. Les mantides ont leur manière, les mogus ont leur manière, les pandarennes ont leur manière de faire, mais ils sont tous sujets, ils sont tous potentiellement victimes de l'influence du chat si jamais ils ne, ils ne va dire, respectent pas leur, leur code, leur commandement. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important à garder à l'esprit. Et seul un chat ne fut pas défait par Shao sur les sept. Je vous en rappelez, hein, il y en avait sept. Et au final, le septième, le seul qui n'a pas été euh, vaincu, c'est l'orgueil. L'orgueil qui, lui, est resté toujours présent et qui... Reste tapis dans l'ombre, plus puissant que les autres étant donné qu'il n'a pas été vaincu par Shao -Oh, mais qui attend lui aussi son heure. Et euh, puisque bah, finalement l'orgueil en plus est présent dans les actes de Shao -Oh, puisque même s'il a fait l'immense sacrifice qui est déjà énorme, eh bien au final, lui, il, a, il se considère comme étant le cœur de la Pandarie. lui-même il s'appelle le cœur de la Pandarie. Et en isolant son peuple du reste du monde, il indique une certaine supériorité des siens vis-à-vis -vis du monde et qu'il ne serait pas concerné par les problèmes... Euh, du reste du monde donc c'est quelque chose d'assez important un hein, être au dessus on va dire des problèmes et euh, le chat de l'orgueil il est assez létal hein, il est il est létal car l'attend et oui il est très dangereux puisqu'il il peut attendre des millénaires avant de d'émerger et il est très pernicieux dans sa nature même dans l'émotion naturelle qui est l'orgueil le péché d'orgueil tout ça tout ça donc, ce qui est assez intéressant, c'est que le sortilège de Shao-Ao a cette volonté de protection pour l'impandari, mais c'est un sort qui est durable, qui est assez intéressant, puisque c'est euh, est un sort qui est immensément puissant hein, pour tenir tête à un, un rat de marée gigantesque. Bah, il fallait, euh, fallait déjà le faire, mais en plus de déplacer un continent, il y a un autre effet euh, à ça. C'est tout simplement que Shao-Ao a tissé les brumes, l'origine du « tisse brume », la spécialisation du moine euh, dans le jeu, mais il a tissé les brumes qui vont entourer et protéger la Pandarie, d'où le Mist of Pandaria, tout simplement le fait que ce soit les brumes de la Pandarie qui vont magiquement servir à cacher sa propre perle, à savoir son territoire, la Pandarie et son peuple, tout simplement sa fierté et ainsi mieux protéger son peuple qui restera invisible aux yeux du monde. Donc ça c'est quelque chose de très très important dans l'incantation de ce sort. Et justement... Shao Hao, c'est pour ça qu'il va gagner le titre de dernier empereur, puisque à sa mort, eh bien, le, système de, le système politique de la Pandarie va changer. Avec ce calme, avec cette plénitude que les Pandarennes atteignent, eh bien, le système d'empereur semble légèrement obsolète. Et au final, eh bien, on va passer d'un système impérial à un système plus communal, en fait, hein, qui va être tout simplement localisé. C'est-à-dire que chaque village, chaque ville, va devenir son propre organe politique et du coup il va y avoir tout un système de mairie on reviendra après on reviendra dessus dans la vidéo sur les pandarènes. mais en gros chaque ville a un élit un maire et le maire va du coup être un petit peu le chef d'état mais localisé ce qui fait que bah, chaque chaque ville va essayer d'avoir sa propre sa propre manière de fonctionner ce qui fait qu'on n'a plus un siège véritablement on a c'est vraiment un un, un gouvernement décentralisé complet euh, complètement puisqu'on n'a plus de, de capital de l'empire ou quoi que ce soit c'est vraiment maintenant chaque village a sa propre autonomie et on va pas se fermer hein. tous les villages vont être reliés les uns aux autres avec du commerce etc mais c'est quelque chose vraiment on change le paysage politique de paris mais vous m'avez compris et au final on n'est pas dans un système non plus idéal puisque euh, il va y avoir quand même des incursions il va quand même y avoir des menaces euh, malgré tout, même si ça va se calmer euh, c'est pas, pas la guerre des anciens donc c'est plus calme, mais on a quand même des incursions du chat localisées à certains endroits à certains moments, qui vont du coup être combattues par les Pandachan, mais aussi des incursions et des rébellions Mogu, le cycle Mantide qui continue, hein. tous les 100 ans, les Mantides débarquent sur les Chines du Serpent et fracassent la résistance qui est présente, et ça va être l'ordre des Pandachan qui va devoir gérer tous ces problèmes, mais on a aussi euh, les invasions Yongol, et on a aussi, il ne faut pas oublier dans le sud, les, la menace hein, Sorok euh, qui doit être tempérée, jugulée. Donc voilà, il y a quand même toujours des problèmes, mais globalement pas d'incidents majeurs jusqu'à la période de Mist of Pandaria. Les millénaires vont s'écouler, euh, euh, voilà, comme je l'ai dit, pendant laquelle la Pandarie reste relativement paisible. Je dis vraiment relativement parce qu'encore une fois, il peut y avoir plein de problèmes. Il y a toujours des menaces en Pandarie, hein, c'est pas euh, le meilleur, la fin, euh, c'est pas ça finit bien, tout est bien, tout est beau qui finit. Euh, bien, non, non, on a, on a toujours des problèmes. Mais euh, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les Pandarennes de Pandarie pensent que le monde est détruit pense que le monde est détruit, que seul Shao-Hao a pu sauver les terres et que le reste est totalement détruit. Ils sont coupés vraiment du monde, hein, ils sont, sont totalement isolés du monde. Et aucun Pandaren n'osera vérifier en fait cette, cette information. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va voir dans la prochaine vidéo d'annexe de Mr. Pandaria, nous verrons la vie de Liu Long, Liu Long qui est le premier Pandaren à quitter la Pandarie. Et surtout, ça sera une vidéo sur Lang et l'histoire des Pandaren, euh, Et ça sera du coup l'histoire sur les pandaren jouables de World of Warcraft. Donc ça, c'est le, le prochain opus. Sachant qu'il y a aussi la vidéo sur Terra Mort qui arrive. Et on pourra enfin attaquer, euh, enfin, l'histoire de Mist of Pandaria elle-même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions. Euh, c'est un, une thématique qui est, je sais, qui n'est pas forcément très connu des joueurs, je pense que certains vont peut-être même découvrir les vidéos sur les fardeaux de Shao que je vous conseille encore une fois et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, merci encore à Evan Essor qui m'a beaucoup aidé dans la création de cette vidéo et c'est lui qui est à l'impulsion euh, moi j'aurais juste fait une critique des de, de cinématiques et au final on s'en est servi pour faire vraiment toute une recontextualisation et il avait totalement raison là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux, son Twitter, son Facebook, son Youtube son Twitch, je fais plein de bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus en Pandari Salut à tous C'est ChaoAo qui vous parle de l'au-delà. Sachez que j'ai affronté les chats en leur cassant la gueule. J'ai mis un masque, comme vous le voyez. Ici, c'est pour affronter le chat du cheval. Miaou, miaou, miaou. Je fais bien le chat, vous trouvez pas miaou. Et l'idée, c'est... Euh, du coup, je mets un masque. L'émotion négative ressort. Comme vous le voyez, là, c'est tout noir. Et du coup, je lui casse la gueule. Voilà. Bisous, bisous. On a procédé à l'ablation du chat de Pandari. A bientôt,